Le Glory annoncera le prochain combat entre euh, le kickboxeur marocain Jamel ben Sadik et le kickboxer Rico Verhoeven le 23 octobre 2021. Les deux kickboxers du meilleurs au monde s'étaient déjà affrontés en 2011 et 2017. Le marocain a remporté le premier duel tandis que le néerlandais s'est adjugé le second. Le prochain troisième confrontation sera donc une sorte de map pour déterminer le champion de cette discipline. Selon Gloré, ce sera l'un des plus grands dieux de l'histoire de la discipline.